Coucou les amis, alors je vous retrouve bien évidemment pour le week-end. Le message euh, du week-end prochain, quelles sont les énergies qui arrivent sur vous. Donc je vous demande de faire le choix entre les deux. Ok, donc le jaune avec un message qui sera derrière pour vous tout à l'heure parce que ça concerne plutôt l'amour. Et le tas numéro 2 ce sera le bleu. Alors qu'est-ce que vous choisissez, le soleil ou le ciel <rire> Voilà, simplement deux deux messages différents. Donc, euh, cherchez le message qui vous correspond davantage et connectez-vous à vos énergies pour le week-end qui arrive. On va commencer tout de suite par le jaune. Donc, ça, c'est instinctif, en fait. La couleur doit vous sauter aux yeux, en fait. Ça doit être une évidence. Si ce n'est pas une, une évidence, c'est que peut-être, ça n'est peut-être pas euh, le bon moment pour avoir une réponse à votre question, si par exemple c'est pas. Moi des fois je fais pas de choix quand je vois c'est des. Souvent c'est des pierres qu'on met, c'est des pierres qui ne me parlent pas euh, dans l'un les... des trois. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vibration. Donc je me dis bon c'est pas la peine, c'est peut-être que c'est pas pour moi. Parce que j'aurais du mal à choisir, et du coup je vais peut-être me tromper. Donc il vaut mieux passer son chemin que d'avoir de... des fausses informations. Plutôt une évidence, voilà, c'est soit le jaune, soit le bleu, tout de suite, vous n'allez pas trop réfléchir, vous allez dire ok c'est ça. Après, bien vous fasse si vous voulez regarder les deux, mais vous risquez d'être un petit peu emmêlé, hein, parce que vous allez avoir des informations qui seront certainement contradictoires euh, entre les deux tas. Donc, on va commencer par le tas numéro 1, le tas jaune, qui représente aussi le euh, plexus solaire. La confiance en soi, l'ego, en fait, le, le rayonnement, la positivité, la chaleur. Alors, que se passe-t-il pour ceux qui ont choisi le jaune On va faire un étalage de vos énergies. Euh, parce que j'utilise euh, l'oracle un petit peu euh, sur tous les points. La santé, euh, non pas la santé, le travail. Je ne vais pas la santé. Le travail, l'amour, l'homme, la femme. La maison aussi. Allez, on regarde, qu'est-ce qui se passe sur ce week-end, s'il vous plaît Pour le tas numéro 1. Ah bah tiens, regardez, j'ai le soleil ah et le passage vous êtes dans une période de transition vous êtes en période de mutation mais je pense que vous allez vers justement un éclaircissement vers plus de chaleur plus de bonheur d'épanouissement plus de réussite aussi On a la pyramide qui me fait penser à la réussite justement dans les dans les euh, dans le béline c'est la réussite et le soleil représente vraiment euh, le bonheur dans tous les sens du terme le soleil, c'est la joie, c'est la réussite sociale, sentimentale, mais vous êtes sur un passage un petit peu plus sombre, en transition, vous êtes en période de mutation, euh, vous êtes dans une situation qui ne risque de ne pas durer, donc un passage un petit peu éphémère, voilà. Mais sur lequel, euh, il va y avoir des solutions, parce que vous allez arriver à quelque chose à bon port, hein, parce que dans ce sens, je vois bien un passage transitoire qui va vers la lumière. Hein. Donc on est bien sur le soleil, hein, c'est très bien. Allez, on y va on regarde ce qui se passe. Ah, alors on commence tout de suite avec le cœur. Donc, l'importance la, la, de votre relation ou de la, la relation à l'amour. Il y a l'hiver, hein, justement. L'hiver, le cœur. Qu'est-ce qui se passe Ouh, la bougie. Alors, soit. Vous avez vécu, vous êtes célibataire, vous avez du mal à vous en sortir au niveau sentimental, vous, vous sentez seul, parce que c'est vraiment euh, la solitude qui est difficile à assumer, c'est un peu rude, mais c'est aussi la, le passage en ce moment en hiver, où vous allez avoir la bougie qui est symbole d'âme-sœur, qui re représente votre âme-sœur. Donc, si vous ne l'avez pas rencontrée, vous allez bientôt la rencontrer, euh, c'est sur la période d'hiver. Vous allez avoir une connexion avec quelqu'un en particulier, mais ça pourrait être aussi que quelqu'un vous protège en ce moment, parce que vous vous sentez seul aussi. Quelqu'un là-haut, la bougie, quelqu'un de défunt, un ange gardien, euh, un guide, vous protège au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Vous ne risquez rien. Vous êtes guidé. Mais là, je vois quelqu'un d'important, quelqu'un d'important dans votre entourage. Donc, même si vous êtes seul, vous vivez mal, vous risquez de rencontrer quelqu'un. Si vous aussi, euh, vous pensez que vous n'êtes pas seul en ce moment, ben, ça veut dire que vous êtes en connexion avec une âme sœur. apparemment ah, c'est un peu long hein. Eh bien justement vous êtes en transition mesdames Oh avec la fidélité, voyez la période de, de transit, euh, et, et sur la, la notion de, de, de, de solitude ou de séparation, de quelque chose que vous avez du mal à vivre, c'est quelque chose de temporaire. On parle de mutation ici. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de se transformer. Et mesdames, vous allez vers la fidélité. Donc, vous allez aussi être une personne sur qui on peut compter, puisqu'on a le chien. Le chien est quelqu'un de proche, qui vous aime bien, qui vous soutient, qui vous épaule, euh, sur qui vous pouvez vraiment être... Euh, vous pouvez vous reposer en fait alors vous avez soit un ami un amant un partenaire ici qui est là proche de vous pour surmonter cette période difficile qui est une sorte de mutation de alors je ne sais pas dans quoi vous êtes en train de muter mais ça peut être aussi intérieurement mais vous aussi vous avez quelqu'un de serviable à côté de vous qui vous rend service et qui compte pour euh, sur vous ça pourrait être aussi que vous avez besoin d'aider les autres hein. vous êtes quelqu'un vous même qui avait tendance à rendre service. Donc, pour un métier, c'est rendre service aux autres, par exemple. Ah, bah ben tiens, la maison continue. Alors, on voit que dans votre foyer, vous êtes quelqu'un de serviable, vous rendez service, vous touchez aussi peut-être aux aides aux personnes, personnes âgées, enfants, etc. Vous avez besoin d'aider les autres, en général, d'être sociable. Sur votre lieu de, de travail, c'était votre maison, d'ailleurs. Après, euh, la maison me dit qu'il y a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter, mais qu'il y a euh, <rire> des difficultés à communiquer parce que cette personne ou vous-même, vous êtes têtu. On voit le bélier. On a la, le bélier ici qui est présent. Euh, quelqu'un de gentil, dévoué, mais qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne pense qu'à lui ou qui pense à toujours avoir raison, qui est un peu buté et borné quand il euh, exprime ses opinions, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir changer d'avis. Un peu... Têtu <rire> Gentil, dévoué, d'accord, mais têtu ce week-end. Vous allez avoir peut-être une personne qui va euh, se bloquer dans des conversations ou qui va faire la tête tout d'un coup. Il peut y avoir des conflits avec ce, ce bélier. Hein Il peut y avoir des petits conflits qui vont arriver dans le sens où on, vous a, on va vous affronter. Personnellement, on va essayer de vous affronter. Pour certains autres, ça peut être des problèmes à la tête puisque le bélier représente la tête. Ouais. Une bouderie avec une personne aussi, que vous aimez bien. Avec quelqu'un, qui un ami fidèle, un partenaire. Mmh. Mmh. <rire> ah, le travail, le travail. Oh, le serpent. Ouh. Et le singe. Ouh dur, c'est dur. Le serpent, c'est le signe du poisson. Hmm. Donc, on a une personne ici qui, euh, y a, pff, ouais, bon, il peut y avoir des de l'adversité. Il peut y avoir des gens qui s'opposent. Surtout si vous êtes quelqu'un de gentil, on va peut-être abuser de votre gentillesse parce que là, j'ai le serpent. Donc, il y a des complots contre, dans votre dos ou des adversités vous allez sentir qu'il y a une tension. Et en plus, il y a de la malhonnêteté à cause du singe. Donc, ça peut être une personne qui va vous voler qui va vous, vous escroquer, je ne veux pas vous porter malheur, mais je vous dis les choses, ça peut être une personne qui vous ment, qui est infidèle, euh, qui euh, ah oui, qui travaille, euh, on peut me parler aussi d'activité qui n'est pas légitime en fait. Et c'est un signe du poisson. Si vous avez quelqu'un, par exemple, vous avez un doute, peut-être que c'est ça, on va vous dire, cette personne, elle fait des choses, elle vous vole, elle vous arnaque. Euh, elle est menteuse, elle peut faire du black. Elle abuse de votre confiance aussi dans le domaine professionnel. Donc, méfiez-vous d'un poisson. Méfiez-vous des activités. Euh, des activités euh, qui sont dans l'affrontement. Parce qu'on a quand même le bélier aussi à côté. Et l'affrontement, tout ça, pourquoi Parce qu'en plus, on ment. On vous ment, on vous vole, on vous arnaque. Donc, attention à tout ça. Hein. Voilà. Donc, euh, hop, hop, hop. Il reste l'homme. Ah, le voilà, l'homme, il est là. Et eh bien, il finit le tirage. Et eh bien, on retrouve le soleil avec l'homme. Donc, c'est bien. Alors, pareil, messieurs, là, vous avez le crocodile. Donc, messieurs, je ne sais pas si c'est en connexion avec votre travail, mais en tout cas, il y a toujours de la jalousie. Il y a des conflits, des des coups bas dans le travail pour un homme. Mais par contre, vous réussirez justement à dépasser tout ça, messieurs. Si on vous jalouse au niveau sentimental, si on vous met des bâtons dans les roues, mais si on peut vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous réussissez dans un domaine, par exemple, vous êtes heureux en amour, que vous êtes heureux sur votre lieu de travail, attention, parce que là, c'est aussi un petit peu malsain. Le crocodile, on dit qu'il euh, y a des coups bas, des, des choses par derrière dans votre dos, des médisances, et même de la jalousie sentimentale, parce que vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. Donc, ça peut être professionnel, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? On voit que ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui pourrait être jaloux aussi de votre relation. En plus, on a l'amour avec l'âme sœur. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, faites attention parce que c'est le bonheur qui est promis. là. Le bonheur qui est promis. Et ne vous faites pas entourlouper par quelqu'un qui vous mettrait des bâtons dans les roues parce qu'il essaye de vous décrédibiliser auprès de l'autre qui essaie de vous rabaisser ou de vous dire « Vous n'y arrivez pas, vous ne suffisez pas, tu ne vas pas t'en sortir » ou euh, je ne sais quoi. Attention, on peut vous jalouser et faire des coups bas dans votre dos parce que vous avez le bonheur à vos côtés. Une réussite professionnelle ou une réussite sentimentale, euh, selon Sentimentale, c'est possible puisqu'on a la bougie avec l'âme sœur. Ok, on continue. Donc, Domaine sentimental, qu'est-ce qui oh ben regardez, tu es parfaite, le message. Donc on vous dit que vous êtes parfait, parfait ou parfaite. On vous rassure pour euh, ce que vous êtes, ce que vous êtes vraiment fond. Le message est très clair, tu es parfaite comme tu es. Donc ça va flatter votre ego, <rire> parce qu'on est dans le jaune. Alors, message pour le week-end, on regarde, alors moi je regarde euh, l'horizon qui est très inspirant, n'est-ce pas oh. Ok, message pour le week-end, tu es parfaite, hein. quel est le message sur le week-end s'il vous plaît alors, on a la cigogne, le déménagement, le repos, les vacances, on a envie de déménager, on a envie de partir, on a envie de voyager, on a envie de s'éloigner, puisque la cigogne, elle déménage, elle fait un petit bébé aussi, on a envie d'un nouveau départ après une période difficile, une période un petit peu de « stand-by ». Euh, on a été isolé, on a été euh, retranché, on s'est reposé, on s'est rafraîchi les idées, <rire> on s'est ressourcé. Après, est-ce que vous n'avez pas envie non plus euh, de partir ensemble à deux pour vous chouchouter Alors le message pour 13 33. Non ça. Je regarde, il est 13 33 pile. J'adore. Alors, message pour le week-end, s'il vous plaît. Euh, quel est le message pour ceux qui regardent le, le premier choix. <rire> Toujours un petit peu de mal avec la, la caméra hein, de, de place, je n'ai pas de place. Il y a une porte qui s'ouvre ce week-end. Oh my god, j'ai le chic, hein, j'ai le chic. De, souvent, c'est des nouvelles encore et d'un ressenti. Waouh Quoi dire d'autre C'est trop beau c'est peut-être ça vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'avancer avec la personne. Puisque là, j'ai une porte qui s'ouvre, hein, c'est-à-dire une nouveauté, hein, euh, un nouveau cycle, une nouvelle personne, une personne qui a une, comme une énergie nouvelle. On voit qu'il y a une flamme jumelle âme sœur qui est en stand-by, c'est-à-dire qu'elle est là. Elle est là, elle est à côté de vous, elle va pas tarder à arriver. Je retrouve les énergies de l'âme sœur avec la bougie. Les nouvelles, donc vous allez avoir des communications ce week-end Surtout si vous avez quelqu'un, bien évidemment, hein, vous allez avoir des messages. C'est peut-être aussi des communications avec une personne en particulier où il y a un ressenti puissant, c'est-à-dire que votre euh, troisième œil euh, ou votre ressenti euh, par les yeux est très important. C'est-à-dire que vous savez au premier regard que cette personne, elle, c'est la bonne ou c'est quelqu'un avec qui vous êtes, ou vous devez être longtemps ou ça va demander des années, des années. <rire> Pour vous en sortir parce que vraiment c'est une évidence hein, j'ai envie de vous dire c'est comme une évidence donc il y a une prise de conscience pour certains que l'autre la, c'est euh, voilà c'est la, la, la moitié c'est votre moitié même si c'est pas une flamme jumelle hein, ne pensez pas automatiquement que c'est une flamme jumelle parce que ça ça devient toxique en fait cette notion de flamme jumelle il y en a plein qui confondent le karma les karmiques avec les flammes jumelles et qui se disent ah ça y est c'est là hein, c'est bon moi comme j'ai dit si j'étais tombée sur des vidéos euh, il y a quelques années en arrière, j'aurais cru que c'était ma flamme jumelle et pas du tout, parce que c'était le même genre de, de relation. Après, s'il y a quelque chose à développer, vous le savez, euh, pas, ça ne peut pas être toxique dans le sens où la flamme jumelle, elle a quand même les mêmes valeurs que vous. Elle a, elle a les objectifs. Si vous voulez vous marier, si c'est quelqu'un qui a envie de se marier, si l'autre euh, il est complètement opposé à vous, mais vraiment complètement, ça risque de ne pas correspondre du tout, et là c'est du karma. C'est que vous devez justement vous débarrasser d'une énergie que vous avez tendance à attirer, c'est votre euh, contraire. Voilà, donc euh, bon, après, euh, je vais pas débriefer dessus, mais il faut vraiment euh, avoir le regard euh, neutre parce que euh, la flamme jumelle peut être dans le sens où on croit que c'est la bonne, c'est pas la bonne et c'est pas forcément. Le destin de vivre avec elle et, et d'avoir euh, des enfants, etc. avec une flamme jumelle. Hein. C'est plus une âme sœur, je pense. Hein. Voilà, c'est avec qui euh, vous êtes vraiment en parfaite harmonie. Mais en tout cas, on a un ressenti comme quoi c'est très puissant, on va dire ça comme ça, que c'est quelque chose de très fort et euh, de, de, de, de, de, de visuel, quoi. Tout, tout de suite par le regard, vous le savez. Et vous allez certainement avoir des nouvelles. Alors est-ce que c'est des nouvelles, vous allez ressentir quelque chose quand il va vous parler, ou est-ce qu'il va développer ou elle va développer des choses et vous allez dire ok c'est la bonne. Voilà. Voilà le message pour le tas numéro 1, le tas numéro 2. Allez, je commence. Donc je vais bien mélanger les cartes. Je vais vous faire en pause parce qu'il faut bien que je mélange les cartes. Alors, 17, on oh, bah tiens, parfait, 17 minutes pour le tas numéro 2. Donc, je continue un petit peu à brasser. Je voulais vraiment brasser les cartes assez longtemps pour vraiment ne pas avoir, parce qu'elles vont, je vais les lire au fur et à mesure. Hein. Je ne pas avoir la même histoire pour le tas numéro 2. Donc, vraiment, je, je détache toutes les cartes hein, pour ne pas les retrouver collées ensemble. Ok, oula, oups. Bon, je pense que ça suffit. Allez, ta numéro 2. Le bleu, le ciel bleu, que va-t-il se passer ce week-end Oh, j'ai la... Oh, mamma mia Donc là, il y a une histoire de cœur, une histoire de légitimité, de légalisation, de contrat. Il y a une histoire de... Alors, soit de divorce, soit de mariage. Euh... Vous êtes à la croisée des chemins au niveau de votre cœur. Vous allez devoir choisir. Donc, l'équilibre. Euh, voilà, je pense que c'est ça. Hein? Bon, bah, ce serait plus un accord, de toute façon, qui va dans le sens d'un équilibre, d'un contrat, d'une légalisation. Ah oui, <rire> parce que vous étiez dans le brouillard. Et là, j'ai après le brouillard, hein? l'accord, l'aide. Donc, le cœur va se retrouver quand même en dernière position, sous le dessous du paquet. C'est quand même... Ça veut dire que le deuxième... Peut-être le deuxième choix, mais le cœur derrière tout en ce moment il pense pas trop au cœur, il pense pas il pense à autre chose voilà si le cœur est derrière c'est que voilà il ya malheureusement <rire> ça va pas venir de suite en fait c'est pas l'idée principale à voilà. l'état numéro 2 bah dis non ça met du temps hein, à sortir Bien mélangé pourtant, ah, la femme, le poisson, le serpent, et là, ah oh bah tiens, l'accord, voilà, c'est autre, autre chose. Si vous êtes poisson, mesdames, vous êtes là, hein, mesdames, poisson, vous avez un accord qui arrive, une aide, un coup de main qui arrive. Euh, vous avez prié, vous avez espéré quelque chose. Si vous avez aussi, vous n'êtes pas forcément poisson. Vous pouvez avoir des difficultés avec le poisson euh, en serpent, c'est-à-dire des conflits, des coups bas, et vous allez avoir une aide qui arrive. Donc après un dur labeur, euh, des luttes, des menaces... Euh, des complots euh, une relation difficile par exemple qui va doucement, lentement qui est assez sensuelle, sexuelle on voit qu'il y a une aide qui vient vous redonner espoir où les prières sont un peu exaucées avec les mains ben justement il y a une légalisation ensuite c'est à dire il y a un contrat j'ai mélangé, je revois, je revois le singe. <rire> Donc là, on vous dit quand même que sur votre lieu d'habitation, il y a quelques manipulations. Hein euh, il y a quelques manipulations, mensonges. Euh, Est-ce que vous mentez Est-ce qu'on voit une stabilité dans une maison Mais c'est comme s'il y en avait un qui mentait là, dans le foyer. Il y en a un qui euh, soit vous vole, vous arnaque. Euh, n'est pas honnête, complètement, avec le singe, joue double jeu, euh, deux visages infidélité à la maison, abus de confiance, donc on abuse de votre confiance dans un état quand même qui est solide, hein, parce que là c'est le palmier, le palmier c'est la solidité, la vie, votre vie, votre vie stable. Est-ce que vous n'allez pas vous faire arnaquer par quelqu'un Faites attention ce week-end, ce que vous achetez sur Internet ou pas. Hein, à qui vous avez affaire, à un beau parleur, à un menteur. Il euh, y a de l'infidélité dans le... Je ne veux pas vous... Voilà, mais sensualité. Ouais, ça pourrait être quelqu'un ici euh, qui euh, n'a pas de très bonnes intentions. Ou en tout cas, qui plus ou moins, parce que c'est un peu sur le passé, qui plus ou moins vous a arnaqué quelque chose dans... Euh, alors, concernant aussi une construction, une maison, une habitation... Il peut y avoir des défauts et euh, ouais, il peut y avoir des problèmes d'eau aussi de canalisation. Il y a des fuites. Il peut y avoir des fuites. Il peut y avoir aussi une structure qui est mal faite. Après, je connais pas grand chose. Hein. <rire> voilà, je vous dis ça au cas où. Alors, on retrouve, tout est concentré. On a le travail ensuite. Alors, dans le travail, ben, malheureusement, il y a des complots. Ah, et on voit l'homme avec le chat, le, le travail. Le chat, c'est le verso, là. On a le signe du verso. Et on retrouve après la confusion avec le cœur et les bonnes nouvelles. Yes donc, je récapitule, au niveau du travail, il y a quelque chose qui coince parce qu'on a un petit crocodile qui parle de médisance, de conflits, de coups bas dans le travail, euh, surtout si vous êtes un homme ou avec un homme, il y a des conflits et vous vous regardez quand même l'indépendance. Alors, est-ce que monsieur, vous êtes indépendant, vous travaillez à votre compte et là, c'est votre métier, c'est-à-dire qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, on essaye peut-être de vous jalouser parce que vous réussissez en tant qu'auto-entrepreneur euh entreprise à votre compte, etc. Euh, j'ai un verso. Alors, j'ai un verso qui est touché au niveau du travail parce qu'il a euh, des gens qui ne sont pas bons pour lui, autour de lui. D'accord euh, Il y a des conflits autour de lui. Après, ça peut être aussi une personne qui est élégante. Ici, on me montre un homme qui est élégant, qui prend soin de ses, des, des apparences mais euh, bon, ça ne va pas toucher le domaine sentimental parce que le verso quand même est libre hein, il fait ce qu'il veut et il peut être aussi dans la tromperie c'est le domaine sentimental mais là on n'est pas dedans là on est sur le domaine du travail après c'est vrai que monsieur il est stable mais il peut avoir aussi un caractère qui me fait penser au singe c'est à dire qu'il est double euh, il retombe sur ses pattes il se débrouille toujours mais il a un côté un petit peu euh, hypocrite euh, donc menteur et oui parce que là je parle du travail, mais après je parle de lui. Lui, il est stable dans une situation, mais il a un côté un petit peu à faire ce qu'il veut. Euh, le verso est très libre et indépendant. Euh, je n'ai rien contre les versos. Ou bien au contraire, j'adore les versos. Mais c'est le en fait c'est l'attribut qu'on lui dit, le côté raffiné, le côté beau, élégant, ça ne suffit pas. Il peut y avoir une trahison sentimentale. OK? Ouh. <rire> au secours mais euh, si jamais... et eh oui, sur le lieu, du tra... ouais, sur le lieu de l'habitation, il y a de l'infidélité. Donc, ça se répercute ici. Hein. Là, on peut me parler de quelqu'un qui vit avec une autre personne. Et euh, cette, pers... cette femme, on va l'aider, on va lui donner un coup de main parce qu'elle n'est pas... pas dans une relation très honnête puisque son homme, peu importe, on a une tromperie ici. Hein. Et là, on va dire... Alors, je ne sais pas si c'est à vous de voir. Si vous sentez plus le travail, vous, vous êtes à votre compte et on vous fait des complots dans votre dos. On essaye de vous, de vous truander euh, ou on provoque des conflits. Est-ce que vous allez vous tourner vers quelque chose d'indépendant, justement Après, j'ai le cœur qui est confus en dernier lieu, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau du cœur. Donc, euh, si aujourd'hui, c'est un peu confus, on voit qu'il y a une aide... Euh, une bonne nouvelle, une déclaration d'amour pour certains, euh, je suis perdue j'ai de la confusion, puis j'ai quelqu'un qui va avouer ses sentiments, qui va déclarer quelque chose qui va faire plaisir il y a vraiment des belles nouvelles qui peuvent arriver ensuite donc ne désespérez pas j'espère que ça ne va pas correspondre à tout le monde cette histoire de chat là <rire> le chat qui est euh, voilà. qui peut être sournois. Voilà, je cherchais le mot qui peut être sournois, qui peut faire les choses derrière vous Alice, euh, le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on. Ah bah tiens, il y a réconciliation sur le tas numéro 2. 1, illusion Les choses ne sont pas ce que vous pensez. <rire> Trahison sentimentale, ça fait quand même assez lourd quand même. Hein. C'est vrai qu'avec le, le singe, ça pourrait me parler d'infidélité pour certains. Que ça touche pas tout le monde Allez, ouf. alors ce que se passait sur le week-end qu'est ce que vous devez savoir sur ta numéro 2 la réconciliation justement message pour le tas numéro 2 Ça fait deux fois que je le vois. Guérison parce que vous êtes bloqué, parce que vous n'arrivez pas à avancer dans votre couple ou dans votre relation avec vous-même. Vous avez besoin de guérir parce que là, pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver le chemin, la bonne voie, la, la, la facilité, la liberté de vivre votre relation. Vous semblez bloqué. Donc, il y a quand même un apaisement qui va se faire, qui est en train de se faire pour sortir de ce labyrinthe que vous semblez bloqué peut-être pour avancer, pour, euh, pour commencer à vivre l'amour, mais vous ne, vous ne vous refusez. Et donc là, il y a une énergie qui réapaise les choses. Peut-être cette fameuse réconciliation entre guillemets avec vous. Euh, vous faites la paix avec votre passé amoureux ou avec quelqu'un. Situation sur le week-end, s'il vous plaît. Allez. Les forces et le résultat. J'irai voir plus loin si jamais... Il euh, y a un problème de. Oh, pff, voilà. Bon, retour. Surprise. Waouh. Piment. Et. Ah oh, On retrouve la trahison, c'est pas vrai. Ah là là là là là là. C'est un truc de malade. Ça fait deux fois la trahison. Parce que je l'avais dans le premier. Trahison, c'est le chat. Hein. Je rappelle, c'est le verso. Et il euh, y a le singe aussi qui me parle d'infidélité. Et là, ça peut être une personne qui réactive euh, la notion de trahison. Elle vous fait une surprise, mais c'est peut-être une mauvaise surprise parce qu'on a quand même le piment. Donc, ça veut dire que ça va vous troubler, euh, troubler votre état d'esprit, troubler votre envie euh, de stabilité. Ça va... Effectivement, soit vous allez être tenté de re revenir avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas libre. L'un des deux n'est pas libre. Il y a une réapparition d'une situation qui peut remettre du piment, du chaos, et qui vous allez être euh, comme... Une tra dans une trahison, ressenti comme dans une trahison. Alors même si ça peut paraître beau, c'est peut-être trop beau pour être vrai, il faudra faire attention. Le piment c'est aussi euh, euh, les choses qui euh, vous donnent un petit peu de, de comment dire de, de pression quoi. Euh, euh, c'est pas pépère du coup le piment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas habituel, et qui peut mettre des flammes, hein, qui peut vous brûler les ailes. Hein. Alors, c'était bien parti, mais on voit que l'énergie est quand même assez pimentée. Donc, s'il y a un retour d'un ex ou d'une ex ou de quelqu'un que vous connaissez ou d'une situation qui apparaît, ça va aller vers la trahison. Il faudra faire attention, messieurs, dames, puisque j'avais quand même... Regardez, c'est une illusion, cette relation. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui revient, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vous fait une surprise, ça va être quelqu'un qui ne va pas tenir ses engagements avec la trahison. Ouais, non, il y aura de l'inconstance. Vous voyez, c'est tout noir. C'est une mauvaise surprise et je retrouve l'énergie que j'avais. Donc, c'est que ça, peut-être c'est pour vous tester, pour voir si vous allez retomber dans le panneau. C'est-à-dire ce genre de relation ici qui vous fait euh, bloquer. Voilà, voilà, là, triangle, voyez, triangle, c'est ça. Je suis bloquée dans une relation de triangulaire et ça n'avance pas. Donc là, on va me tester pour voir si je, je reprends cette surprise. Si je dis oui à ce piment, c'est-à-dire cette... Euh, cette, euh, voilà, cette triangulaire cette chose que je, normalement qui n'est pas vraiment en rapport avec mes valeurs ou mes principes ou mon respect parce que je me respecte en respectant l'autre bien évidemment voilà ce genre de choses euh, c'est une illusion effectivement que cette personne veuille revenir avec vous parce qu'il va vous refaire la même chose et vous allez retomber un petit peu malade entre guillemets ça va être encore du chaud et du froid ça va être des incertitudes et ça va être tout noir donc là, on vous dit prudence, hein, deuxième tas. Hein, prudence ne pas retomber dans une relation plutôt triangulaire euh, ou de provoquer un petit peu ce conflit qui va vous remettre dans une situation d'inconstance. C'est-à-dire qu'on si on a tendance à refaire les mêmes choses, à tester les gens, euh, à voir que, par exemple, on a envie de savoir si on plaît toujours. Ben on va essayer de se lancer avec quelqu'un qui est déjà pris pour voir si ça réactive quelque chose. Pour son ego pour euh, voilà sa fierté <rire> je regarde euh, voilà euh, voilà je, je dis des tests hein, je dis ça au hasard c'est une illusion c'est à dire cette personne n'est pas euh, seule enfin n'a pas envie de, de rester avec vous elle a juste envie de s'amuser elle a envie de vous tester elle a envie euh, voilà de tester vos limites euh... Ou alors c'est un, une fausse déclaration, vous voyez, c'est quelqu'un qui, quelqu qui commence quelque chose mais qui ne va pas le terminer, qui ne va pas aller au bout en fait. Parce que là, la trahison et l'inconstance, c'est-à-dire que vous n'allez pas le voir aussi bien. Enfin, tout ce qui euh, réapparaît dans votre vie. Ah, mais on a mercure rétrograde Ce n'est pas bon signe en fait. Si pas il n'y a pas d'épreuve derrière que voilà, euh, les choses ont, euh, se sont calmées ou les choses seront différentes d'avant. Là, je pense qu'il faut mieux pas, euh, faut se méfier des retournements de, de situation. Là, c'est un message qui va concerner que certaines personnes. Et c'est marrant parce qu'on a le thème de la réconciliation. Donc, est-ce que vous allez retomber dans les bras d'une personne qui vous a fait du mal, qui à nouveau va vous refaire du mal si vous l'acceptez C'est peut-être un test. Peut-être aussi quelqu'un qui a envie de se tester, qui a envie de dire, oh, bah tiens, je vais aller. Euh, mm -mm. Et puis, euh, qui pour essayer de vous avoir, va vous offrir des fleurs, va vous, euh, en, euh, enfin, vous faire des compliments. Et euh, malheureusement, euh, tout ça, ce sera trop beau pour être vrai. Voilà, c'est une prudence à avoir. Et euh, je confirme parce que avec cette, ces messages que j'avais au départ, le verso, hein, le verso, euh, bon, et on a de la confusion avec eux. Il y a une belle déclaration, alors peut-être deux personnes sont différentes. Il y en a une, elle va recevoir une déclaration d'amour après avoir été incertaine. Il y en a une autre, elle a malheureusement le chat qui apparaît et qui dit « attention, euh, tu vas avoir un quelqu'un de très manipulateur, très beau, très sournois, mais qui va te la mettre à l'envers. » Voilà. Je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end. C'est juste un avertissement, vous pouvez ne pas le prendre en compte si vous ne vous sentez pas concerné, heureusement d'ailleurs. Et euh, voilà, c'est juste à mon avis un message qui va éviter le pire à certains d'entre vous. Comme ça vous serez prévenus que cette personne c'est un beau ou enfin, c'est un beau parleur. Bye bye, prenez soin de vous. Allez, à bientôt, ciao ciao.